Maman a acheté 6 kilos de fruits au marché. Un tiers sont des poires, un quart de reste sont des coins. Les autres fruits sont des pommes. Combien de kilos de pommes il y en a Faisons un schéma. Ici, je représente tous les 6 kilos. Les 6 kilos de fruits. Un tiers. Sont des poires. Donc je partage tout cet entier en trois parties égales. Une, deux, trois. Et un tiers, ce sont des poires. 6 divisé par 3, ça nous fait 2 kg. 2 kilos de poires. Bien. Il reste évidemment deux tiers, ou autrement dit 4 kilos. Ils nous disent qu'un quart du reste, un quart du reste, un quart de ça, après avoir enlevé les poires, un quart de ça, donc je partage en quatre parties égales, une, deux, trois, quatre parties égales, et un quart, une des parties, ce sont des coins, coins, cette partie-là. Et comme ici il y a 2 kg, 2, 2, cette petite partie c'est 1 kg. Du coup, ce qui reste, les autres fruits sont des pommes. Les autres fruits. Et bien, le reste, 2 plus 1, 3, au total 6 kg, il reste 3 kg de pommes. Et voilà, il y a 3 kg de pommes.